J'ai rien préparé ah. <rire> Bonjour Bienvenue pour cette vidéo On est au don du sang de Metz Et aujourd'hui on va réaliser un don du sang Avec mes deux chers compatriotes regardez. <rire> Salut les reux <rest. rire> Premier don les gars Ouais, ouais. premier don ouais. Premier don, ouais. premier don. Ouais. On a Félix et Ninis Deux beaux gosses Leur Instagram s'affiche juste en dessous juste si, si le monteur est motivé par le faire Celui qui calme la vidéo c'est Samy C'est mon frère Il est toujours présent Oh regardez Comment <rire> il fait son petit et tout. Attends viens viens viens attends, on, te fait, on te fait un petit plan de coupe et tout Musique épique Les plans sur Samy Oh le fiac Non mais voilà, ouais. une vidéo où on va suivre du coup le parcours de ces deux donneurs Du coup qui sont, bah Félix et Ninis C'est votre premier don les gars Ouais, premier vous don Vous êtes un peu stressé ou ça va euh, Franchement ça va, ça va ça va. Bon écoute, Ninis un peu stressé Non Ninis, pas... c'est le beau gosse, regardez-le Regardez-moi regardez le regardez -moi regardez -moi ça Regardez-moi <rire> Le mec il est là, non le mec il a un style légendaire Il est là pour faire un tour, je sais même pas si t'es là T'es là pour faire un tour ou pécho des infirmières non, on non. Pas pour donner votre sang, actuellement il faut avoir 18 ans et il euh, y a un site qui a été mis en place par le don du sang justement pour savoir si vous êtes éligible. Vous y êtes passé en vrai ouais. Combien de temps vous avez mis Franchement 2 minutes. 2 hein. ouais, minutes pour savoir si vous êtes éligible ouais. et tout. Euh, sinon, euh, petite information juste comme ça, si vous avez fait des tatouages c'est plus de 4 mois, euh, si vous avez fait des piercings c'est plus de 4 mois, pour les relations sexuelles avec des hommes c'est plus de 4 mois aussi. Donc voilà, c'est les grandes informations que je peux vous donner. Putain, il prend... Regardez, il prend son petit snap et tout. Ouais. <rire> Mais voilà, ça va être une vidéo, où on va essayer de suivre un petit peu le parcours euh, de euh, Ninis et de euh, Félix. Petite vidéo, sachant euh, que... Beaucoup de mon contenu euh, habituel. Si je peux euh, montrer un petit chose que certains, euh, que d'autres n'osent pas forcément montrer, et eh ben ça me ferait plaisir. Donc voilà, on va voir. Petit disclaimer il risque d'y avoir des piqûres, il risque d'y du sang. Normalement, tout sera flouté, mais je préfère préciser que euh, si vous êtes euh, vraiment une phobie des piqûres, et eh ben vous risquez peut-être d'avoir une aiguille. Quoi. Voilà, je précise c'est normal, c'est une crise de sang, les veines elles sont là, euh, voilà. Là, on va commencer juste par s'enregistrer. Euh, pour la petite information, euh, je ne donne pas mon sang parce que je prends un traitement qui m'empêche de donner mon sang. Il faut que j'arrête ce traitement et que j'attende un mois avant de pouvoir le prendre. La cocaïne. <rire> C'est pour euh, le visage, les boutons, etc. Euh, mais voilà, je vais l'arrêter en septembre, je crois. Donc euh, d'ici euh, octobre quoi que ce soit, je donnerai mon sang comme je le fais depuis maintenant euh, des années. Je crois que je suis à mon huitième ou neuvième don. Pour euh, juste les petites informations. Alors là, pour cette partie-là, je me suis un petit peu trompé. Du coup, je vais rectifier. En fait, le délai entre deux dons est pareil que vous soyez un homme ou une femme. C'est 8 semaines. La différence, en fait c'est que si vous êtes une femme, vous ne pouvez donner que 4 fois dans l'année, et si vous êtes un homme, 6 fois. Voilà, je m'étais un peu embrouillé dans mes explications Mais vous avez l'essentiel et ça c'est le plus important Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo Il y a un autre type de don qui s'appelle le don de plasma C'est comme un don du sang, sauf que ça dure un peu plus longtemps Parce que du coup, ça, votre sang passe dans une centrifugeuse Pour justement récupérer que le plasma Ce qui est important Et euh, ça met du coup euh, 45 minutes environ euh, Mais euh, entre, entre un don du sang et un don de plasma Il n'y a que deux semaines, voilà, c'était pour la petite information En vrai, c'était pas si galère, j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés Etc. sur, euh, sur Insta, c'est pas des abonnés hein, Je précise, c'est des potes euh, à mon frère Mais qui sont bah, aussi si abonnés. Si si abonner, abonné, ça donne si... le prime tous les mois Voilà, si bien si sûr, ça donne, ça ça donne ça. le prime tous les mois. Et Pour ceux qui ont la, la phobie un peu des piqûres, bah, il faut réussir à surmonter ça pour ceux qui veulent donner. Mais en tout cas, voilà, si ça vous permet justement de de vous faire un d'oser de, de, de, de, ouais, passer le pas, n'hésitez pas à le faire. Moi, pour, pour ma part, mon premier tour, je l'ai fait avec ma mère. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Suis. Bon, bah écoutez, cet atout ouais, était, hein. était long. Hein. Ouais. On y va, allez. on met les masques Bonjour, vous allez super, Bonjour. Bienvenue Bonjour Voilà notre maison du Donc maintenant je vais avoir beaucoup d'explications, d'ailleurs je vais en profiter euh, la deuxième personne qui n'a jamais donné de nom. Euh, systématiquement ici il y a étapes, la première c'est de s'enregistrer, toujours présenter une pièce d'identité, Même si vous avez, vous avez déjà fait 10 dons, on se présente toujours avec une pièce Au bout du deuxième don, vous recevez une carte de donneur, si vous n'avez rien sur vous, on ne prendra pas Dans le téléphone ça fonctionne aussi, si vous avez une photo, une pièce d'identité, on la prend Une fois que vous êtes enregistré, je vais vous donner un questionnaire, 45 questions, d'accord il n'y a rien de compliqué, si vous savez pas, vous avez même la case je ne sais pas, vous gâchez le médecin. Donc ça c'est important si vous voulez parce qu'une fois que vous l'avez rempli, vous, le médecin va, va venir vous chercher pour faire un petit entretien avec ligne, sur votre questionnaire d'entretien médical. Et c'est avec ce questionnaire qu'on va savoir si vous pouvez donner ou pas. Une fois que vous avez vu le médecin, donc il va déterminer si vous pouvez les donner ou pas. Le premier test à passer, ce qu'on appelle le test d'hémoglobine. On vous en a parlé ou pas Ça c'est pour les premiers dons. Ouais. C'est juste une piqûre au bout du doigt. Voir si vous êtes dans la fourchette aujourd'hui, on a des taux. Si vous êtes dans la, dans la fourchette, vous serez pris. Si vous ne si pas, vous ne serez pas pris. Ça, c'est les étapes. Là, on en est à la quatrième. Donc, vous serez prélevés. Ça va durer à peu près 10 minutes. De là, vous allez passer à la collation. On vous la montre aussi. Donc, là-bas, c'est un passage qui est obligatoire. On ne part pas après un don comme ça. Ouais. On doit rester assis, éviter de rester debout, surtout après le dîner. Hein. Vous allez euh, pouvoir vous alimenter, boire ce que vous voulez. Et ceci aussi un milieu où euh, on va vous observer pour voir si tout va bien avant bon de, de vous laisser partir. Bon, chez vous. Et ça, c'est le parcours de la poche. Vous donnez du sang, c'est bien, mais pour qui pour, euh, pour faire quoi Ça vous explique un peu le parcours de votre poche. et okay. de votre sang. Bon, ça va, un peu de stress Franchement, ça va. Franchement, ça va. Okay. va. Ouais, ça va, ça va le faire. Franchement, ben bah, oui, bien, ça, il passe pas, pas, pas à côté. Là. Là. Le gang. <rire> Bon, du coup, pour vous expliquer ce que maintenant euh, nos trois compatriotes vont faire, j'aime bien dire compatriotes alors qu'en vrai ça n'a aucun rapport, mais euh, en gros ils vont remplir le questionnaire. Il y a une quarantaine de questions, ça va très vite, c'est du oui, c'est du non. <rire> Il a pété son masque, regardez là. Ah, c'est faux, <rire> <rire> Moi non Qu'est-ce que tu fais Ça se voit qu'il est cassé. <rire> mais du coup, voilà, ils vont répondre au questionnaire, tous les trois bien alignés. Il euh, y a des questions qui peuvent être un peu gênantes si vous allez avec vos parents ou quoi que ce soit, On vous des questions sur vos relations. En fait, tout. Toutes ces questions sont importantes pour le don parce que ça prévient les éventuelles risques, par exemple de MST ou quoi que ce soit. Donc bonjour. bonjour, vous êtes le médecin de l'AFS je vous présente. D'accord. On participe déjà des rôles essentiels, c'est de réaliser des entretiens avec les donneurs pour s'assurer que le don va être sans danger pour eux et sans danger pour le receveur. C'est aussi s'assurer que tout se fait dans les règles, en toute sécurité. Et est-ce que vous connaissez quelques petites contre-indications à faire un don qu'on pourrait tout de suite transmettre pour? Qui Alors, régulièrement. Les, les, les principales ça va être les tatouages, ouais. les signes, ouais. 4 mois sans donner son sang, euh, une infection, quelle qu'elle soit, ouais. il faut guérir déjà, ouais. Ouais. et puis attendre 15 jours supplémentaires avant de se présenter sur une collecte. D'accord. Et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous transmettre par exemple sur le don du sang, sur euh, à qui ça sert, à quoi ça sert, enfin euh, pour que les gens puissent se dire euh, « je donne mon sang, mais pourquoi ?» Alors actuellement, euh, et depuis de nombreuses années maintenant, oui. euh, grâce euh, aux dons réalisés, euh, on soigne un million de malades chaque année. D'accord, c'est un chiffre. Donc euh, que ça représente, en gros, nous on sait que chaque jour, il faut qu'on ait prélevé dix mille poches de sang. D'accord, d'accord. Voilà. Mais du coup, comment ça se passe actuellement, vu qu'avec la crise du Covid, etc., est-ce que ça se passe bien au niveau des, des, des, des donations, justement Est-ce que ça, ça... Alors, on, on accuse un... un... Un retard de dons, hein. ouais. un problème de stock qui est plus marqué depuis le mi-juillet. Ouais. Hein. Donc euh, c'est pour ça qu'on fait aussi des appels aux dons euh, auprès de tout le monde. Oui, oui. <rire> oui. oui. D'accord, d'accord. Donc ouais. il faut que le, les gens qui se peuvent donner oui, se mobilisent oui, le oui. plus possible pour pouvoir oui. donner et pouvoir euh, combler ouais. ce manque qu'il y a depuis oui, quelques oui, mois. Oui. Euh. D'accord. Bon, on espère que.. Oui. Que Donc, ça euh, aider, en, en notant bien, hein, pas besoin de passe sanitaire pour ouais. venir sur une collecte, ouais. pas besoin d'être vacciné pour venir sur ouais. une collecte. Super, ouais, merci beaucoup. Ah, Avez-vous un rapport en échange d'argent ou de drogue mmh. bah, Tu peux, tu peux. Tu... Il faut répondre, il faut répondre. Et euh, si on vous avez été enceinte, euh, il faut préciser le nombre de grossesses euh, qu'on a eues au cours de votre vie. Ensuite, que, enfin, que, vous que vous avez eu Ensuite il y a enfin, un long texte combien d'eux t'as dit hein Moi j'en ai eu deux depuis que... Bah du coup j'ai déjà deux enfants C'est euh, Alexis mm -hmm. et, okay. euh, et Félix D'accord <rire> ben, Pas mal, pas mal et Mais moi euh... je suis écarté ah. ah. Ensuite, avez-vous euh, séjourné plus d'un an cumulé au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 Donc nous on était pas nés Donc ça nous concerne pas trop quoi <rire> euh, Si on est déjà allé chez le dentiste dans les 7 derniers jours Donc personnellement j'ai une hygiène dentaire qui est dégueulasse donc non <rire> Avez-vous reçu un traitement euh, par hormone de croissance avant 1989, ce qui est mon cas. Hein, <rire> <rire> Avez-vous déjà été <rire> testé positif pour le VIH, pour le VHB, le virus de l'hépatite B pourquoi vous levez la main les gars tout... Ah non, t'inquiète <rire> okay. non, non. Bon, maintenant que vous avez répondu à tout ce questionnaire, vous passez avec le médecin. Le médecin va re vous reposer les questions au moment du, de votre entretien. Le questionnaire, c'est juste à aller plus rapidement, en même temps vous patienter, donc ça sert à quelque chose. Et, euh, et comme ça, le médecin, il est juste à rester deux minutes avec vous, il vous pose les questions principales. Il voit ce que, à quoi vous avez répondu. Et voilà, ensuite vous passez et c'est l'heure de votre don. Ce n'était pas prévu de base, mais sur le lieu de tournage, on a croisé un homme qui était à son 218 e don à l'EFS. Enchanté de vous avoir rencontré. Vous pouvez me tutoyer. Oui, euh, enchanté de, de, de, de t'avoir rencontré. Mais de même bon, Ça fait quoi, 25 ans que je fais des dons de sang. Oui. De sang, plasma. Oui. Et là, je suis à mon 210 e 18 dons, il, il faudrait faire la même chose. Hein. Bon, en tout voilà. cas, voilà, c'est une belle expérience que vous partagez. Là, J'espère que les gens, ça va ça vous permettre aussi de ouais. doser de notes, Parce que ouais. 218 dons, c'est quand même quelque chose. Ça se passe... Euh... Oui, bah, j'ai la forme. Euh... Oui, bah, ouais, ouais, ouais, ça ouais. se voit, ça se voit. <rire> vous avez la renfort en tout cas. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Oui, bah, c'est euh, au plaisir. Et, et puis, au plaisir. Euh... C'est pas mal. Elle est là. Aïe, aïe. Bon, on filme et ce sera fini, bien évidemment. Aïe, ça fait mal. Ça fait <rires> mal hein, sur le blés de main. Non, ah, non, il n'y a pas de clé, mais sinon, ouais, ça, ça arrache tout. Là. Allez, on est parti. Ouais. Vraiment, regardez-vous. Vous pouvez laisser. Eh ben c'est dedans. Hein. Elle est forte quand même. Par contre, c'est une petite. Mais non, mais non, parce que moi, moi, j'ai fait une prison quand j'étais petit. Et l'infirmière, oui. je me rappelle, elle m'avait, elle m'avait dit en mode, c'est chiant de te faire une prise de sang parce que t'as les veines hyper fines. Oui. Et du coup, j'étais en mode, ah bah c'est super. Alors, ça va être pour prélever les échantillons qu'on a à prendre pour la prise de sang en fait. Ouais. Ça fait, ça a plusieurs comme. intérêts. Déjà, ça vous évite de vous appliquer deux fois, une fois pour les tubes, une fois pour Si jamais il y avait encore un petit microbe, une petite bactérie qui était sur votre peau, elle va se retrouver coincée là-dedans. Elle va pas aller dans la poche de sang. C'est plutôt pas mal. Alors, tu te sens comment Ça va, au calme. J'ai loupé ton tapis de je suis désolé. Il s'en est sorti comme un. Ils pot, sont ouais. Oh là là, ça a été terrible wow. Incroyable ah, Incroyable T'as pris quoi T'as pris une boisson Ouais, l'ai déjà siphoné. Ah, tu l'as déjà <rire> Oh, oui, le mec est trop chaud, quoi. Bon, au final, la piqûre s'est bien passé, tranquille, ouais, euh, voilà. Ah, de... Pas de Pas de douleur Non, pas de douleur. Il y a Félix qui vient d'arriver, là, derrière. Est... J'ai failli pas passer. T'as failli pas passer Non. Pourquoi ça Parce que, en gros, j'ai eu un partenaire dans les 4 derniers mois qui, ouais. elle-même, avait eu un autre partenaire 4 mois avant notre dernière relation. D'accord. Et, euh... Et du coup, au début, être en mode, ouais, je euh... sais pas où prendre, etc. Et... Et du coup, du coup elle m'a dit oui mais c'était quand à peu près et bah moi c'était vraiment il y a longtemps tu vois genre c'était euh, début mai je crois ouais. Du coup bah apparemment c'est passé okay. Donc, euh, ok Bah tant mieux mais je crois que sur, euh, si vous voulez, sur le site du Don du Sang, il y a un numéro, vous pouvez appeler ou ouais, au mail. Pour poser des questions. Voilà, poser directement ouais. des questions sur votre ouais. vie privée ou quoi que ce soit pour savoir si vous êtes éligible, ça vous évite de faire euh, je sais pas 10-15 km pour aller donner. Ouais c'est ça. Mais après il y a des points de gueule partout donc ça, Et oui et puis en plus ils tout à l'heure quand on parlait avec ouais. eux, ils disaient que des fois il y avait des tentes. Sur les tentes, genre, il y avait des tentes dans les facs ouais. ou souvent genre à bah, Metz en l'occurrence au Compidou, ils ont dit je ouais, crois ouais, ils ont ouais, fait ça récemment. Ouais. Donc euh, essayez de vous renseigner et je pense que sur internet on voit un peu tout. Euh, ouais. Il y a un site, hein, donducent.fr. Mmh. Ouais, voilà exactement. Toi t'as fini toi T'as pas regardé ça. Hein Ça a duré combien de temps bon, 5 minutes. 7 minutes, minutes. J'ai même pas fini mon copain. <rire> en 7 minutes là tu viens dire c'est bon c'est fini quoi. Ouais. T'as donné ton sang. Ouais. Et déjà tu vas pas aller manger quoi. Oh. <rire> il est content, il est content, regardez-le. En vrai le stress il monte un peu quand même tu vois. Mais sérieux Ouais Mais pourquoi ça Juste tout mon temps. <rire> Oh, petit on va commencer par là, la petite piqûre au bout du doigt comme ça. On est sûr que vous ayez assez de globules oui, rouges. faut une main spéciale ou pas Gauche et droitier Je suis droitier. La gauche c'est okay. bon. Alors, là, on va se faire un, un geste obscène. Hein. <rire> on ça. Oh mon dieu, <rire> c'est horrible là, ce qu'on voit à la caméra. Tout est bien. Mon nous de partout, oh, Ok. C'est la pierre. Ça va. Ça ah a oui. Été. Oui. Franchement, on sent quasiment pas en fait. Il y a vraiment des personnes qui trouvent que c'est la pire. Ah franchement ouais. <rire> J'ai vu la tête de l'aiguille tout à l'heure, je pense que ça va pas être pareil. Euh, ah, comme... ouais. Moi, Je les comprends Moi je trouve que vrai, hein. la, la glycémie me, fait plus, me, me touche plus que le, la prise de sang. Je suis tellement habitué à la prise de sang que... Alors, je, je pense que je quand même pas regardé pas parce pur. que... Ouais. On regarde pas, hein. on sait jamais. Et... Alors, j'ai du jus de pomme, du coca, de du, du, du thé du café. Alors, je vais prendre un coca si vous voulez, coca bien frais. Mm -hmm. En tout, chacal. Chacal. tout cas, bien pris chacal <rire> Ouais, bon, oh, C'est vrai, hein. vrai, je pense que c'est quand, quand on est en collecte, les, les cocailles sont moitié chauds hein, moitié ah, ouais. Ouais. ah ouais on ouais. okay. <rire> en profiter okay, sur okay. <rire> site. <rire> le site ouais, Sur le droit okay. Okay. <rire> Sauf que le souci, c'est que je crois que vous n'allez pas pouvoir être prélevés aujourd'hui <rire> Oh non, c'est tellement triste Alors, je vais vous expliquer un petit peu... Ouais. Vous avez énormément de globules rouges Trop de globules rouges Ah ouais, d'accord. Ça peut être une pathologie Et on sait pour quelle... Ça peut être ça, donc par oh rapport oui. à ça, il va falloir que vous alliez voir un peu, votre médecin-traite. Oh. En, en vrai, j'ai le seum. Mais c'est normal, c'est normal. Hein. Mais c'est pas grave. Eh, au moins, tu l'as appris maintenant. Tu ouais, sais. en vrai, au moins voilà. comme ça. Ouais, au moins, tu le lui... sais maintenant. T'imagines du coup, moi, ça se trouve, je vais devoir avoir besoin de votre sang. Mais oui Ça se mais mais trouve, c'est ça. ça, ça. ça. Minutes, ou ouais, ouais, mais, ouais, mais je préfère donner mon sang qu'en recevoir, tu vois. Bon, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, Nature Félix a un peu trop d'hémoglobine. J'ai un peu trop de globules rouges. Donc, apparemment c'est soit un truc héréditaire, soit c'est trop consommation de viande ou d'aliments qui qui a trop de fer. Douleur? ton impression sur le don Franchement, tout le monde sympa. Ouais. Vous savez comment tout le monde est sympa ici? Tu passes un bon moment. que je viens, je passe un bon moment et tout, je rigole et tout, c'est génial, c'est bien. Mais tant mieux en fait, c'est. Non mais au moins on a tout, je trouve ça ah incroyable ouais, ouais du coup ah ouais. Je trouve ça On a tout, il y a quelqu'un qui a fait un, un don, son premier don et qui ouais. de se faire caler Mais oui, ah là là. on a de tout, on a reçu sa scriptée Non mais je... voilà, voilà ça va, <rire> moi, je garde tout ça Oh il se lève. Tu sais que si tu chutes, ça fait 50 000 vues <rire> Toi tu t'es mis bien toi <rire> Comment il est heureux pas mal, haute vosges. Dédicace haute Vosges. Est-ce que vous voulez m'envoyer des cacahuètes s'il vous plaît Franchez-moi. Allez, allez, faites le Merci beaucoup. Faites pas le On fini. Je prends juste un. Non non prenez les deux oh, allez. Merci beaucoup Souvent j'ai mes petites cacahuètes les gars, c'est bon. Alors comment c'est passé Ton premier don Non, parfait. Parfait ouais. Aucun problème. Non. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses, quoi? De le Franchement, aucune, c'est juste euh, j'avais pas en... spécialement envie de venir tout seul. À la ouais, première fois. ouais. Et, après, ouais. Voilà. Et maintenant que t'es venu une fois, c'est bon, quoi. Ouais. C'est bon, là maintenant tu peux, ouais. tu peux enchaîner, quoi. Dans deux enchaîner. mois, ouais. ouais. Bah, en vrai, c'était une belle expérience, ouais. un bon moment, moment. Ouais. Vous avez pas mal de, de surtout, rush, là. Surtout le personnel, incroyable. Surtout le personnel, incroyable. Ouais, ouais, bah, tu peux Oh, j'ai droit à un petit Ah Ouais, je vais la Oh, mais jure! Ah, oh, mais c'est trop bien! Eh, hey, hashtag prenez le relais. C'est l'événement qui s'est passé du 9 au 11 ju juillet. Ouais, c'est ça. 9 juin au ouais. euh, 9 juillet. 9 juin au 9, 9 juillet. 9, 9, ouais. Ouais. Okay. Ouais. Et l'idée, c'était de prendre le relais euh, d'un donneur ou pas d'un donneur mm. et d'aller ou pas donner son sang ou alors au moins de, de témoigner en fait, sur mm. son rapport avec le don de sang, qu'on mm. soit malade, qu'on soit donneur. Mm. Euh, voilà. Très bien, ça nous mm. permet vraiment de reconstituer en fait, nos réserves euh, mm. juste avant l'été, qui est une période assez mm. creuse. Mm. Ouais. Cette année, avec la pandémie, c'était compliqué. Ouais. Ça a bien fonctionné, mais moins que d'habitude. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos stocks sont un petit peu euh, compliqués, assez ouais. critiques. Ouais. On est autour de 85 000 poches et on devrait être au moins à 110 000. Donc en gros, en ce moment, il manque 500 dons par jour. D'accord, voilà. Donc s'il y a 500 personnes qui veulent donner leurs dons tous les chaque jours, jours, chaque on jour, y on y va, on y va. va, on y on va. va. On y va. Non, mais si, si, la, le but de la vidéo, c'est vraiment que s'il y a une personne qui hésitait, ah bah, qui se dit bah du coup, maintenant que j'ai vu la vidéo, bah, j'y vais. Et ben bah, c'est réussi pour ah bah, moi. C'est vraiment l'objectif. Alors, Ninis Nickel. Je t'ai demandé 40 fois ton avis mais ça va être une fois de plus. Incroyable, <rire> <ça>. ah ouais, <rire> ah ouais, mot, incroyable. Alors Félix Ah bah moi j'ai pas grand chose à dire hein. Non non c'est arrête dis-moi euh... <rire> <rire> Non mais en vrai, en vrai au moins comme ça je suis calé et je suis au courant euh... Je suis au courant En vrai ça se pense C'est par rapport à mon alimentation on va pas se mentir hein. mais, euh... mais écoute J'irai vraiment médecin Généraliste et puis j'aurai la réponse hein. Bah oui c'est ça C'est tout hein. euh, C'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça et ça m'a beaucoup plu. En vrai, fait, de faire une vidéo IRL. n'hésitez pas à me donner les commentaires un peu vos avis sur la vidéo, ce que j'aurais dû plus filmer, etc. J'ai dû tout monter moi-même, enfin tout monter. En tout cas, la vidéo, euh, que ce soit du coup inviter les personnes, etc. C'est la première fois que je me lance un peu dans un, dans un projet de vidéo, si et quoi, alors que je ne suis streamer et pas youtubeur. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, le like, le commentaire, l'abonnement. C'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de sortir, donc s'il y a beaucoup de soutien à travers cette vidéo, je pense qu'on en refera. Euh, que ce soit pour Félix ou que ce soit pour Nice, ils ont tous les deux passé un bon moment, je pense. En tout cas, sachez que un dos. Ça sauve trois vies, ça c'est très important de le savoir. Et que euh, 10 000 dons par jour représentent 1 million de personnes sauvées euh, à l'année. Et 1 million de personnes sauvées, bah, c'est vous qui le faites, c'est pas euh, les personnes qui travaillent ici, bien évidemment, c'est grâce à votre soutien. Vous avez réussi à donner de l'argent pour Médecins Sans Frontières à l'occasion du TVG. Est-ce que vous pourrez vous aussi essayer de donner votre sang si vous en avez les capacités Merci à vous d'avoir été présent pour ce, cette vidéo YouTube et euh, je vous donne rendez-vous. Euh... On rendez-vous quand Vas-y, je sais pas moi. Twitch, hein bah, sur Twitch tous les jours, de toute façon ce soir, je... la vidéo sort, bah je suis en stream ce soir les gars. Je un Monstre On monte pas les gens, on est d'accord Non, non, non. non. non bah, mais... Au pire, ils foutent. Oh, je... Il est complètement taré